Stop Harry, retouche les diamants Mais comment faire Monte les escaliers vite diversité Avec ça, nous allons pouvoir faire sauter une banque. <rire> ah Je t'ai eu Peux-tu goûter nos explosifs, Eric Du frappe toi Jamais Trop cool Enfin, Dulce et moi allons pouvoir nous débarrasser d'Eric C'est trop bien Hé hey, hé hey. Eric ne me m'en suit calme-toi Moi aussi, j'ai un peu bien poussé L'arme n'est pas encore prête Tout de suite Non, jamais Alors, deux questions, elle n'est pas encore finie. Oh. <rire>